Il y a des gens d'un tout petit peu partout dans le monde présentement. En France, en Belgique, au Maroc, en Tunisie, au Canada, ici, un petit peu partout. On a des gens dans l'Ouest Canada, on a des gens aux États-Unis, on a des gens partout. Donc, on est en train de tisser des liens de gens qui arrêtent le temps, qui mettent leur attention, boum, sur un message qui va les heurter à leur façon, selon où est-ce qu'ils sont rendus dans leur expérience. Mais des gens qui ont pris leur responsabilité puis qui ont fait le choix de cultiver leur conscience, cultiver leur esprit, apprendre c'est quoi un esprit. Moi, là, là, mon garçon, il y a 15 ans, j'ai fait de mon éveil de conscience de 15 ans. Moi, le mot esprit, oublie ça. moi Pour moi, esprit, là c'était des, oh, des fantômes qu'il y avait partout dans la maison. Non, non, non, non, non, non, non. L'esprit, c'est ton, le, le, ton outil le plus puissant qui soit. C'est ta conscience, ton attention, c'est ta concentration. C'est ta faculté d'observation. Le mental dans aussi, est dans l'esprit aussi, c'est tes différents corps. Donc, l'esprit, c'est ton, ton outil le plus puissant qui soit que tu dois apprendre à maîtriser à travers tout ça.